Et salut tout le monde, c'est Chirel. Vous avez été nombreux à vous poser la question suivante sur le jeu médiéval Dynasty Comment va se passer la mise à jour 1.0 qui va avoir lieu le 23 septembre 2021 concernant vos parties actuelles, qu'elles soient avancées ou non Les développeurs donc, vous ont répondu le 9 septembre sur Steam. Alors, asseyez-vous, je vais vous la traduire tout de suite. Vous aurez trois options concernant vos parties actuelles et j'avoue que j'ai... Sincèrement, écarquillé mes yeux lorsque j'ai lu cela. Et j'ai pensé à vous tous qui avez des parties avancées. Vous allez être plus d'un, rager, Vous êtes prêts. On y va. On se retrouve donc sur la page de Steam. Alors, écoutez, je vais être cache avec vous. On rentre dans les trois options qu'ils vont nous proposer. Alors, je suis mais, mais sûre et certaine, si vous êtes comme moi, que vous allez soit abandonner, soit être super courageux et vous dire, ok, j'y go, ce coup-ci c'est la bonne, maintenant il n'y aura pas d'autres changements, donc c'est bon. Soit, euh, bah, je ne sais pas, vous allez être complètement dépité. Trois options, trois possibilités. Allez, je, vous êtes prêts, asseyez-vous, et les plus, faci, les plus fragiles, abstenez-vous, je dirais. Ouais, voilà, abstenez-vous, on y go. Alors, les développeurs nous disent « Bonjour les chefs de village, nous avons des informations importantes concernant la version complète de Medieval Dynasty 1.0 et aussi concernant vos fichiers de sauvegarde actuels. Certains d'entre vous nous ont demandé ce qu'il adviendrait des sauvegardes de la version Early Access du jeu une fois que Medieval Dynasty entrera dans l'état de la version 1.0. La réponse est un peu compliquée. Et eux-mêmes vous conseillent de vous asseoir, de boire un thé ou un café et de lire les informations suivantes. Café, je suis pas sûr, mais euh, verveine sûrement. Étant donné que nous ajoutons de nouveaux scénarios, des correctifs, de nouveaux personnages, des modifications à la carte et plus encore au jeu Medieval Dynasty, vos sauvegardes actuelles peuvent ne pas fonctionner correctement de l'accès anticipé à la version 1. Zéro. Ouais, vous m'avez bien entendu. Vous m'avez bien entendu. C'est-à-dire que eh ben, ceux qui ont des villages avancés, je suis. Eh ben, je serais bien d'accord avec vous pour dire font chier. Voilà, il faut être honnête, font chier. Euh, surtout quand ça fait 50 fois qu'on recommence des parties, qu'on a des villages avancés. Et bien, malgré les trois options qu'il vous offre, euh, il n'y en a qu'une qui va être la bonne. Vous allez vite le voir. Et euh, voilà, donc il y a des nouveaux ajouts. C'est comme si vous, le jeu avait été refait de A à Z. Donc, vous vous doutez bien qu'il va y avoir des problèmes, sauf si vous acceptez l'option 1 que je vais vous donner. Cependant, il précise, nous avons trois options, solutions de contournement que vous voudrez peut-être examiner avant que la version complète ne se produise. Réfléchissez bien, la médiévale dynasty va passer le 23 septembre en 1.0 full release. D'accord Donc, c'est ce jour-là, le 23 septembre, qu'il va falloir que vous, choisissez, que, que, que vous choisissiez ce que vous allez faire. Alors, réfléchissez bien là. Préparez-vous, réfléchissez bien. Option 1. Il va falloir, le 23 septembre, télécharger la mise à jour 1.0 Full Relays et profiter de la nouvelle expérience médiévale depuis le début. Cependant, cette fois-ci, vous pourrez participer à un nouveau scénario et à bien d'autres choses. Sur votre chemin vers la création d'une dynastie réussie, vous rencontrerez alors de nouvelles personnes. Vous aurez accès à tous les ajouts et les nouvelles fonctionnalités qui ont, qui ont été ajoutées et qui accompagneront la version 1.0. Vous pourrez expérimenter les rebondissements passionnants et parcourir toutes les nouvelles quêtes qui ont été rajoutées à cette expérience de la dynastie médiévale dans toute sa splendeur. Oui vous avez bien compris, vous m'avez bien entendu. Option 1, c'est-à-dire que euh, vu que tout a été refait, eh bien les développeurs conseillent de repartir de zéro. De zéro, si on veut profiter de tous les ajouts, c'est-à-dire de la nouvelle map, des nouveaux PNJ, des nouvelles quêtes, de l'ajout d'histoire, de l'ajout de, de personnages etc etc enfin tout ce que je viens de vous dire sinon vous aurez l'option 2 mais attention cette option 2 ben, elle est, elle reste option 2 pourquoi ils ont mis l'option 1 ben, repartez de zéro croyez moi il y a des raisons quand vous allez entendre la traduction de l'option 2 et de l'option 3 je pense que certains je les vois déjà qui commencent à bondir dans leur fauteuil et je les comprends donc l'option 2 cette option s'adresse à tous les chefs de village qui ne voudraient pas repartir de zéro. Pour tous ceux d'entre vous qui souhaitent continuer vos villages tels qu'ils sont, nous allons créer une branche de jeu distincte sur Steam afin que vous puissiez profiter et développer vos villages que vous avez déjà construits, la dynastie que vous avez déjà faite. Vous ne perdrez pas vos sauvegardes et vous pourrez continuer à développer vos villages exactement comme avant, cette branche prendra en charge la version 0.6.05 de Medieval Dynasty. Gardez cependant à l'esprit que si vous choisissez cette option, vous manquerez le nouveau contenu qui sera ajouté avec la version 1.00 Full release, c'est-à-dire la version complète du jeu qui est dans l'option 1. Si ce n'est pas pour vous ben, euh, un break, enfin un un petit plus qui nous donnerait, ben, euh, cela, euh, pour eux, ça reste une option pour nous de pouvoir faire ça si on n'a pas envie de prendre l'option 1 de repartir à zéro. Waouh Waouh Donc, c'est-à-dire que si on prend l'option 1, on va bénéficier de, de, de tous les changements qu'ils ont fait, d'accord De tous les ajouts qu'ils ont mis. Mais pour ça, il faut qu'on reparte de zéro sur nos parties. Si on choisit l'option 2, et qu'on veut garder nos parties en hein, l'état actuel euh, de l'avancée de nos parties, on ne peut pas bénéficier du nouveau contenu qui sera ajouté avec la version complète, c'est-à-dire la version 1.0. Waouh Waouh Franchement, je suis sur le cul. Euh, Jusque-là, euh, au niveau de Topliz, euh, bon, je vous avais parlé de tous les jeux Topliz, je les ai faits, ça s'est jamais passé comme ça, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Ça fait des mois qu'on bataille euh, sur nos villages. Les mages, euh, constamment, on a recommencé des parties. On, on en est, peut-être chacun, euh, bah, je ne vais pas exagérer, on, qui n'a pas refait au moins cinq parties pour ne pas recommen recommen recommencer les mêmes erreurs, etc. Mais là, franco, ce n'est même plus nous qui avons envie. C'est que si on veut bénéficier de tout ce qu'il nous propose dans ce mage euh, 1.0, eh bien, on est obligé de recommencer du début, quoi. Sinon, on ne peut pas bénéficier des avantages de ce match. Quel est l'intérêt de la mettre Il n'y en a aucune. Ça ne tient pas la route pour moi. Vous me direz vous ce que vous en pensez. Option 3, et celle-là, c'est la meilleure, je vous le promets. Si vous ne voulez pas manquer ce que vous avez fait précédemment et que vous souhaitez profiter du nouveau contenu, cette solution... Euh, d'option de, de, 3 qu'on vous propose et peut-être pour vous. Je suis pas sûre. Je suis honnêtement pas sûre. Écoutez bien ça. Vous pouvez charger votre fichier de sauvegarde Early Access avec la version 1.0 de Medieval Dynasty. OK Jusque là. C'est-à-dire que vous gardez votre version actuelle, vous téléchargez le 23 septembre la mage 1.0 et voilà ce qui, va, ce, qui, ce qui va se passer ou qui risque de se passer. Si vous faites cela... Les développeurs disent, la plupart du nouveau contenu devrait fonctionner correctement. Ils n'en sont pas sûrs. Cependant, certains problèmes peuvent survenir. Certains problèmes, je peux vous assurer que c'est des problèmes pas des moindres quand même. Je vais vous les énoncer. En raison des modifications apportées à la carte et à l'environnement, vous pourrez constater que votre village flotte dans les airs. Super Donc, notre village peut flotter dans les airs. Mais ce n'est pas tout il peut aussi être coincé dans le sol ou sous l'eau. Super, vous avez téléchargé le, le, la, la version 1.0, le 23, la mage, et vous allumez votre game et vous vous retrouvez avec votre village sous la flotte, dans les airs ou coincé dans le sol. C'est une option 3 extraordinaire, mais c'est pas tout. Vous pouvez, vous pouvez également rencontrer des problèmes avec les donneurs de quêtes, les PNJ et d'autres personnages. Donc, avec cette option 3, en gros, jusqu'à là, moi, je lis qu'il n'y a que des merdes. Hein, donc, il ne faut mieux pas la choisir. Dans de rares cas, vous pourriez trouver un camp de bandits dans votre village. Bah ben oui, rappelez-vous, ils vont instaurer les bandits. Les bandits vont s'installer où Comme je vous l'avais dit, vous avez voulu que les bandits soient actifs et non pas en pop-up vous avez pris la tête aux développeurs avec cette, avec cette histoire-là de bandits. Vous vouliez des bandits, vous vouliez du combat. Ben bingo, ils vous l'ont fait. Par contre, voilà, ça change tout au jeu. Mais ça, je vous l'avais dit. Hein. Ça, je vous l'avais dit de toute façon depuis le départ. Attention, ce c'est pas, pas leur mentalité de jeu. Jusque-là, ils ne faisaient pas ça. Et là, du fait qu'ils aient cédé, ben évidemment, ça change toute, toute la technique du jeu, tout ce qu'ils ont mis en place. D'où cette grosse smash Maintenant, je ne dis pas que je suis d'accord avec eux. Loin de là. Mais les bandits, ça, vous en prenez qu'à vous. Alors, ça veut dire quoi pour les bandits Ben ouais, les bandits, ils les ont instaurés parce que vous avez demandé des bandits qui soient actifs et non en pop-up. Ces bandits, comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, ils vont pop aléatoirement sur la map. Donc, ce que vous risquez avec ce mage, si vous ne recommencez pas votre partie de zéro et si vous téléchargez euh, la version 1.0, la mage qui sera le 23 sur votre partie vous risquez tout simplement de retrouver un camp de bandits dans votre village. Les camps de bandits, vous allez les tuer, ok Mais le camp, lui, il reste. Vous ne pourrez pas le casser, d'accord Donc, le problème qui se passe, c'est que les bandits, ben, bon, ils ne vont pas y être pendant 2-3 jours, mais ils vont repop. Donc, ce qui veut dire que dans votre village, ce qui va se passer, c'est que si vous n'avez pas de bol, ben, tout simplement, avec cette option 3, vous risquez d'avoir un, un camp de bandits dans votre village. Vous allez les buter, admettons, et puis, ben, trois jours plus tard, ils seront là et votre partie, elle va être complètement foutue. Donc, super option 3. Il faut toutefois qu'on garde à l'esprit qu'avec cette solution de contournement, le nouveau scénario et les nouvelles quêtes ne seront pas disponibles. Donc, pourquoi nous la proposer Si ça nous apporte que des problèmes, comme l'option 2, autant garder l'option 1, c'est-à-dire, en gros, qu'on doit recommencer nos parties de zéro puisque que ce soit l'option 2 ou l'option 3, on n'aura pas le nouveau contenu, le nouveau scénario, les nouvelles quêtes, le nouveau PNJ, etc. de disponible. Donc, euh, j'en vois pas du tout l'intérêt. Si cela ne vous dérange pas et que vous êtes d'accord avec les erreurs citées si plus haut, c'est-à-dire vos villages sous la flotte, en l'air, les bandits, si ça ne vous gêne pas, comme ils vous le disent, hein, si ça ne vous dérange pas et que vous êtes d'accord avec les erreurs et les erreurs possibles, alors cette option est pour vous. Veuillez noter que vous pourrez copier, stocker des sauvegardes dans une autre partie de votre disque dur afin qu'elles soient en sécurité, juste au cas quelque chose tournerait mal avec la sauvegarde d'origine. Ce qui veut dire par là, c'est que vous prenez votre save avant de faire la mi mise à jour, je vais y arriver, la mise à jour du 23, vous prenez votre sauvegarde, vous en faites une copie, vous la posez sur votre bureau et vous faites donc stommage de l'option 3. Si vous voyez que votre village est en l'air sous, ou que vous avez un camp de bandits au milieu, ou qu'il y a quelques problèmes que ce soit, ben à ce moment-là, au moins, vous avez une copie de votre save, et euh, vous la remettez. Et vous voyez, si vous voulez, à ce moment-là, prendre l'option 2, mais l'option 2, c'est continuer où vous en êtes, sans bénéficier du nouveau contenu, ou alors, ben, option 1, vous recommencez de zéro. Donc, franchement, depuis des mois qu'on trim sur ce jeu, depuis des mois euh, qu'on y joue, Franchement, c'est abusé. Je trouve que c'est sincèrement abusé. Même moi, je suis euh, pff, voilà, je suis, dé, je suis dégoûtée complètement. Donc bon, à voir. Il euh, faudra voir ça. À voir si vraiment le nouveau contenu en vaut la peine. Euh, pff, je ne sais pas. Ça, je ne peux pas vous répondre. Euh, après, ne venez pas m'agresser à moi. Je ne fais que vous traduire ce qui est dit. Je suis moi-même euh, complètement fondue. Euh, quand j'ai lu ça, j'étais écœurée. Euh, ben voilà, ouais, je suis comme vous, euh, Bon, j'ai fini le jeu plusieurs fois, j'ai un play en cours, pour euh, faut repartir de zéro parce que c'est la seule option disponible. Maintenant, à savoir, ils n'en disent pas plus, et c'est toujours le problème, c'est que bon, recommencer une partie de zéro, comme ils le, ils le disent et ils le conseillent, en fait, ils auraient même pas dû nous proposer la 2 ou la 3, parce que franchement, c'est que des problèmes, l'option 2, l'option 3. Mais euh, si on doit repartir de zéro, au moins qu'ils nous disent « Voilà, ça vaut le coup parce qu'on a rajouté ça, on a rajouté ça, on a rajouté ça. » Bon, on sait qu'il va y avoir les bandits, on sait qu'il va y avoir les boristeries. On sait que, voilà, y, y, ils ont mis dans la mâche. Mais nous obliger à recommencer depuis des mois qu'on a nos parties. Et que vous, vous, vous aussi, vous avez vos parties depuis des mois, des mois, des mois, que vous y trimez comme des malades dessus Et que, euh, ben bah, là, le 23 septembre, euh, vous êtes obligé de repartir de zéro si vous voulez bénéficier de tout le contenu euh, qu'ils raj qu vont rajouter avec ce 1.0. Waouh! Wow. Là, ça pique. Hein. Ça pique honnêtement. Hein. Mais bon. Je, je, je suis désolé. Hein. Moi, j'y suis pour rien. Je vous traduis ça. Et croyez-moi, je suis sincèrement aussi dépité que vous euh, face à cette annonce. Je vous finis toutefois la traduction. Ils nous disent, nous savons combien de temps vous avez investi dans ce jeu. Ouais, mais bon, euh, voilà quoi. Et combien d'efforts vous mettez dans vos villages. Et nous savons que ces solutions de contournement peuvent ne, co ne, co ne pas correspondre à 100% de ce que vous recherchez. Mais c'est sûr et certain. C'est pas, euh, c'est ça, ça, même pas à être mis euh, ni écrit. C'est normal que ça corresponde à personne. Je euh, je sais même plus quoi dire. Mais, euh, comme ils le disent, nous pensons qu'un nouveau scénario amélioré avec plus de quêtes et de personnages en vaut la peine. Nous avons également testé et essayé de trouver autant de solutions pour vous. Nous espérons donc que certaines de ces solutions de contournement seront une option qui vous plairont et vous permettra, et vous permettra pardon, de continuer votre voyage médiéval. Si vous avez des questions, écrivez-nous et contactez-nous. Nous sommes là pour vous et nous avons hâte que vous euh, Découvriez la nouvelle version complète de Medieval Dynasty. Voilà. Voilà euh, la mauvaise nouvelle que j'avais à vous dire aujourd'hui concernant Medieval Dynasty. Je suis autant dépité, je pense que vous euh, l'êtes en regardant cette vidéo. Voilà. Donc, euh, honnêtement, moi, vu ce que je vous ai lu, traduit, etc., euh, la seule option qui me semble. Euh, la plus correcte est effectivement de repartir à zéro parce que tout sera fixe, net, clair euh, et précis et vous repartez sur une histoire complètement nouvelle avec de nouveaux ajouts, nouvelles maps, nouveaux PNJ, nouvelles quêtes, etc. etc., etc. Soit, l'option 2, vous ne tenez pas compte de ce dommage euh, et euh, ben, vous continuez votre partie comme vous l'avez actuelle sachant que vous bénéficiez bénéficiez pas des nouveaux ajouts et tout le bazar. Hein. Donc euh, là, c'est à vous de voir ce que vous allez décider. Je vous rappelle que c'est mis en place le 23. Réfléchissez bien, réécoutez cette vidéo si vous avez envie de réécouter les options. Il euh, n'y a aucun problème. Je suis vraiment désolée de vous annoncer cette mauvaise nouvelle. Je ne m'attendais pas, moi, personnellement à ça non plus. Euh, heureusement que j'ai un fauteuil où je suis bien calée parce que franchement, j'ai les boules. Ben voilà, je vous ai tout annoncé, je suis navrée euh, de cela, donc ben, tenez-moi au courant dans les commentaires, ne m'agressez pas, je n'y suis pour rien, euh, ce n'est pas moi qui fais le jeu, je ne suis pas développeur euh, de Medieval Dynasty, je ne cesse de le répéter, je suis une joueuse comme vous, et là je suis dans le même état que vous, euh, d'autant plus comme je vous le dis, j'ai le let's play euh, en cours sur... YouTube, euh, donc je ne sais même pas moi qu'est-ce que je vais faire si je continue l'esplay sans tenir compte de la mise à jour. Et comme je vous le dis, on ne sait pas ce que mise à, cette mise à jour exactement, mais à part les bandits, l'herboristerie, on sait que la map va être améliorée, on sait qu'il va y avoir de nouvelles de nouvelles quêtes, un nouveau scénario. Mais est-ce que ça vaut vraiment la peine de recommencer de zéro Moi, j'y mets un grand point d'interrogation. Alors, n'hésitez pas en commentaire à me donner votre avis. Euh, à lâcher vos commentaires, un petit pouce en l'air, abonnez-vous à la chaîne. Et puis, écoutez, si j'en apprends un peu plus, je reviendrai vers vous. Euh, voilà. Euh, heureusement que ce n'était pas la veille d'un week-end que je vous ai fait cette vidéo. Sinon, je pense que je vous l'aurais pourri pour certains. Voilà. Sur ce, écoutez, je vous fais quand même plein de bibis, plein de zouzous comme d'habitude. Et puis, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo ou la suite des let's play. En tout cas, courage à vous. Et lâchez-moi vos commentaires. Dites-moi ce que vous pensez de ça. Qu'est-ce que vous allez faire, vous Voilà, j'attends ça de vous. Maintenant, courage. Bye, bye.